Salut les boys, c'est Winman, content de vous voir aujourd'hui. Euh, je vous fais la review numéro 192, le Jean-Guy de 7 Acres. Toujours un plaisir les boys, 7 Acres, on connaît ça avec euh, Winman. Euh, je m'étais procuré un produit de 7 Acres, le White Widow, euh, en Ontario. On peut aller voir la review numéro 111, euh, une très bonne vidéo. Euh, on peut voir la qualité des cocottes qui sont très, très, très denses. Euh, puis je me rappelle dans la vidéo, je dis que ça n'a rien à voir avec le Tweed. Euh, danse, danse, danse. Un peu comme 48 Nord. Euh, pour euh, ce qui est du jangui, on connaît ça aussi. On a connu le jangui avec le Sweet Jersey 3 de Riff. Et pourtant, le Sweet Jersey 3 de Riff est présentement à la SQDC, mais ce n'est plus du jangui. C'est un produit mélangé. Donc, est-ce que c'est une erreur de la SQDC? Est-ce que c'est un, une demande de Riff d'écrire le produit mélangé? Beaucoup de questions sans réponse. Il faudrait faire encore beaucoup de téléphones. Euh, ça prendrait beaucoup trop de temps là, pour savoir euh, la variété de, du, du Sweet José 3. Euh, beaucoup de questions sans réponse à la SQDC. Un site web là, incomplet, euh, modifié. Euh, le Sweet José 3, c'est-tu du Janguy? Hein? Bon, on sait très bien qu'avec Winman, euh, combien de fois je l'ai répété, euh, c'est pas du vrai jangui. Ensuite de ça, on connaît le jangui avec Good Supply. Uh, Good Supply, c'est encore un produit de Afria, une compagnie de Afria. Uh, Good Supply, c'est un peu le bas de gamme là, de, de Riff ou de Afria, si vous voulez. Uh, Sauf que le Good Supply peut quand même nous surprendre par rapport au prix. On sait que le good supply, le jangui de Good Supply est 18,50$ le produit jangui le moins cher à la SQDC. Euh, on a aussi connu le jangui avec du bon, un peu plus dispendieux à 25$, euh, qui n'avait pas été très, très impressionnant, mais le goût était agréable, mais ce n'était pas un goût qui se rapprochait du jangui original qu'on connaissait dans la rue avant la légalisation. Le troisième jean euh, j'ai dit le Good Supply, 18,50$, euh, du bon à 25$. Euh, si on calcule que le Sweet José 3 est un jean c'est le troisième plus dispendu à 27,90$. Mais là, c'est écrit produit mélangé. On sait c'est quoi un produit mélangé? C'est un produit qui change à toutes les 3, 6, 9 mois selon la compagnie, selon leur inventaire, selon leur production. Ça change. Ça me surprendrait que le Sweet Jersey 3 soit un produit mélangé. Je suis sûr que c'est une erreur et qu'il s'est supposé être du Jangui. Pendant un an, ça a été du Jangui. Ça a disparu. C'est revenu à la En tout cas. Euh, ensuite de ça, il y a un quatrième et le dernier le 7 Acre, euh, qui est le plus dispendieux, le plus cher euh, des Jangui. 30$ et 40$ sous, euh, pour comparer un peu. Le 7-Arc, euh, avec cette gamme de prix-là, on se compare avec du San Rafael, du Dubon Select et justement 48 Nord là, pour les cocottes très très denses. 30$40 quand on regarde la possibilité de THC, euh, quand même bien entre 15 et 21. J'ai eu ici 18,44. Considéré un hybride, euh, mais le Jean-Guy qu'on connaît là, dans la rue, c'est un 7 euh, le myrcène, j'aime le myrcène je crois, euh, c'est dans le pink Couch de San Rafael. Et puis si on regarde là, les autres terpènes et les arômes, 5 terpènes ici qu'on donne là, pour le jangui de cette arc. Le myrcène, terpinolène, pinène, pinène euh, c'est l'arôme du pain, hein, du sapin, j'ai vu ça sur les flis, euh, caryophyllène et limonène. Aussi sur les on nous dit que le janguis a un goût de citron. Et sur les Leafly, euh, les fly, c'est aussi euh, l'endroit qui nous dit que le janguis, c'est un phénotype de white widow. Donc là, on a pris un white widow et puis on l'a modifié. Et puis c'est spécifié que c'est fabriqué au Canada, euh, la provenance du janguis. On en sait parlé. On va ouvrir ça. On va ouvrir ça. Donc, Jean-Guy, là, c'est un. excusez. 7 Acres, c'est un producteur comme Canopy. Et puis, ils ont fait leur marque de commerce, 7 Acres. Euh, à place de faire Canopy, faire une compagnie comme Tweed, mais ils ont fait un peu comme EXO. EXO font pousser, et puis, ils ont leur marque EXO. On est où ça 7 Acres. Jean-Guy. Ça sent un peu citronné. Vite de c'est comme du 48 Nord, cocotte bien, bien dense. Pas ah, très citronné euh, avec le pain, là, euh, les deux ensemble. C'est vraiment euh, pinène et puis euh, citron. Arôme citronné, terreux, sucré. Ah non, très, très, très, très, très, très citronné. Euh, très citronné avec un petit peu de pain, là, Je la misère avec les deux des fois. là. Il euh, n'y a pas de terreux. Il n'y a, a pas de sucré parce que le, le, le citronné, là, très, très, très, très citronné. Incroyable. C'est incroyable. All right, euh, Toutes des cocottes assez dures. Euh, humidité excellente. Résineuse. L'humidité est parfaite. Ça colle pas vraiment ses doigts, euh, un petit peu. Euh, mais souvent, on a appris hein, que c'est vraiment euh, la variété elle-même qui est résineuse ou pas. Il y, y a beaucoup de trichomes. Euh... Écoute, écoute. Écoute, euh, c'est du très très beau cannabis. Il euh, y en a qui m'ont écrit des affaires sur Instagram, là, c'est pas comme euh, c'est pas comme euh, broken coast, ok? Euh, moi, j'ai ma loupe ici, ok, il y a du tricon il est super beau, il n'y a pas de feuilles, il n'est pas grainé, c'est pas du fond de sac. Du très beau cannabis, du très, très, très bon cannabis, ok, il n'y a pas de trouble, je vais l'essayer. Mais, c'est mais qualité, ok, c'est même un petit peu en bas de grill, Ok? Faut pas comparer cet arc avec du broken coast ok euh, plus qu'une personne m'ont dit ça plus qu'une personne m'ont écrit que <coughs> on fait comparer le set arc à broken coast non les boys non excellent excellent excellent euh, qualité euh, on a des problèmes avec Sandra raphaël on a un peu de problèmes avec Sandra raphaël euh, des mini mini cocottes, un peu du fond de sac ces temps-ci je, je m'excuse ok mais ça, c'est très bien, là. C'est très bien. On a eu du... C'est très, très bien. OK, euh, je vais la regarder encore, là. Euh... Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de tricônes. OK? Euh... C'est mieux, là. C'est mieux que Tweed. C'est mieux, qu euh, mieux que Exo. C'est mieux que Dubon. Fait que leur de prix sont corrects. À $30,40, là, je l'ai pas fumé encore. Mais c'est vraiment, vraiment correct dans les prix. Euh, ils n'ont pas de besoin de mettre ça à 25 là, parce que c'est mieux que du bon et puis euh, c'est moins cher que grill mais il est très très beau il est très très très très très beau euh... c'est quelque chose grill man c'est quelque chose du grill ultra citronné euh, pour ceux qui aiment ça je sais qu'il y en a qui aiment vraiment ça le citronné euh... Il sent vraiment bon. Il me semble que le jean dans la rue... Euh, écoute, j'allais senti l'original, le jean original du gars qui l'a fait pousser, là. Euh, Boris. Euh, Boris Saint-Maurice, c'est ça, je pense. Euh, il m'a invité chez eux, j'allais sentir du vrai, pur jean <coughs> Et puis... Euh, ils sont arrangés, là, cet arbre pour que qu'elle soit plus... Euh, plus commercial. Euh, c'est beaucoup plus agréable que le, le jean -Guy original. Salut à toi, Boris, euh, qui doit sûrement regarder toutes mes vidéos de plus de 10 minutes. Boris, il aime ça, les vidéos courtes. En tout cas, j'espère que vous allez dire bonjour à Boris. Il y a quelqu'un qui connaît Boris entre vous, c'est sûr. Peace. On a-tu du fun? On a-tu du fun? Si on dit salut à Boris... On dit là tout le monde. Achetez un t-shirt. Un t-shirt, Winman. Donnez-moi un pouce. On a du fun. On a du fun. Hey, 18,44. On va. Je suis content, les boys. Je suis content. C'est un beau cannabis. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que ça a mal été aux Indiens. Je pense qu'on va faire une vidéo là-dessus, les boys. Euh. En tout cas, je suis content d'avoir du bon cannabis les boys, ça va être poppé, ça, ça va être pas pire. soyez pas fâchés là, pour ceux que j'ai dit que ça se compare pas avec du Broken Coast, je, je, ça se compare pas avec du Broken Coast, mais j'ai jamais dit un défaut de ce cannabis là, euh, très très très beau, j'en ai vu vraiment beaucoup, euh, j'ai vu euh, les six de Broken Coast, euh, j'ai tout vu les produits Grell. Euh, je suis là avec ma loupe le gros là, J'ai rien à dire là-dessus. Question qualité par rapport au prix. OK? Tiens, veux-tu me faire plaisir? Ça se compare avec du DNA génétique. Pour un 9$ de moins. DNA génétique avec chocolat fondu. Belle qualité. On va le fumer. On va fumer ça. Alright les boys, du jangui de cette arbre. Un phénotype de White Widow. Là je cherche mon lighter, mon briquet. Hein, ça va pas bien? Ben, on va prendre euh, ce super briquet. Bro, ça marche-tu? Bro, ça marche pas. Fuck, on est live. Bro, man, tu dois rire de moi en Esti en ce moment, bro. Bro, ça marche pas, bro. Fuck, man. Toi tu dois rire en Esti, man. Comment ça marche hein. C'est pour ça que ça m'explose me, dans la face. Ne marche pas pas en même. OK, Tu me diras comment ça marche. Aucune idée, Blu. Ne marche pas en alors, je peux tout, hein. Je viens de trouver mon lighter. Il est flambé, man. Hein. C'est un cadeau vous m'avait donné. Il y a plein de gaz en dessous. Bon. On va-tu le fumer, ce jangui-là Merci à tous mes Patreons, les boys. On est neuf, neuf Patreons qui m'encouragent à tous les mois. Merci, les boys, de me donner un petit montant d'argent. C'est super apprécié. Puis ça m'aide beaucoup, les boys. Vous savez très bien. Merci à Gabriel qui m'a fait un super don. Il est un fou mon chum. Merci à tout le monde les boys. Merci de, mes, de me suivre sur Instagram. Les Debles sont sortis en Ontario. Ils ont le droit à du chocolat. Eux autres, ils ont le droit à des bonbons en Ontario. Nous autres au Québec, on n'a rien de droit de ça. On a juste du thé. Du thé. Hey, eux autres ont du chocolat, des bonbons, ils vont tout avoir. Tout écrit sur le site de la OCS, Ontario Cannabis Store. Ils vont être plein de stocks, eux autres, man. Hey, EXO! C'est à déménager, c'est même plus au Québec. La SQDC a donné un super gros contrat à la SQDC. La SQDC a donné un super gros contrat à EXO pour le cannabis. Est-ce que la SQDC a donné un gros contrat à la SQDC? Est-ce que la SQDC a donné un gros contrat à Exo? Parce que Exo, c'était au Québec et qu'il voulait qu'il y ait des emplois au Québec. Là, Exo est rendu en Ontario. Fait que tous les emplois du Québec sont rendus en Ontario. Est-ce que la SQDC va garder le contrat avec Exo? Voyons donc, il me semble que toi, t'es le gouvernement, t'es la SQDC, tu veux des emplois au Québec, tu veux des compagnies au Québec. Ils ont signé... Exo! Exo, signe le contrat, merci, on déménage après. Hey, c'est une joke ça, man. Une vraie joke, man. Puis moi, j'étais actionnaire d'exo, puis j'étais un peu là-dedans. Puis ceux qui étaient actionnaires d'exo, c'était des Québécois, man. La fierté, mon homme. La fierté, man. Puis on achète du exo, puis Québec, Québec, eh hey, boy, man. T'as-tu vu l'action d'exo? Comment qu'a chuté? Ça arrête pas, man. Ça arrête pas. T'en rappelles, la semaine passée, elle à 2,83$. Hey. 1,82$. 1,82$. C'est débile, man. Pour 1,82$, tu peux être actionnaire d'exo. De en bas de 2$! C'est malade, man. EXO, c'est une compagnie ontarienne. C'est plus une compagnie québécoise. Hey l'Ontario, man, ils l'ont tué l'affaire. Là, ils ont du choc. Ils ont tout, man. Je comprends pas, man. Je comprends pas, man. Je comprends pas. Eux autres, ils autres qui ont décidé de ramasser tout, le tourisme. Cet été là, c'est où ce qu'ils vont aller les touristes? Ils vont en Ontario? En Ontario parce qu'ils peuvent fumer eux autres cannabis. Nous autres, on peut plus fumer. D'or, on peut plus. Parce qu'ils ont fumé leurs joints dans, dans, dans la chambre d'hôtel. Mais non, man. Ils n'ont pas le droit de fumer du pot dans la chambre d'hôtel. 18-19 ans sont radio. T'as pas été aux Indiens toi, hein? Là, j'ai changé de cabane, gros. J'ai changé de cabane. Euh, j'ai changé de cabane. Je veux pas de publicité. Écrivez pas de commentaires en bas pour les cabanes. J'ai changé de cabane, euh, une, une qui était vraiment pas pire. Hey mon gars, il y a 25% moins de stock. Il y a 25%, là, 1 sur 4 là, de variétés plus là. Il y avait 60 variétés, il y en a peut-être 45. Je fais ça te J'ai acheté un once, man, pas cher. Je te dirais pas le prix. Tu sais, c'est pas cher. L'échantillon que j'ai senti, man, non, il sentait pas pire. Mais tabarnak, j'ai pas eu ça, moi là. là. Là, tu dis, ouais, va le retourner. Tu me veux de sortir de retourner ça. Hé, hey, salut, ne veux pas ton weed. Oui. Hé, hey, tabarnak, je me refais à te ressortir de là. Je capote, man. Dans 3 grammes, j'ai fumé 6, 7, 8 joints. Dans à peu près 3 grammes, j'ai trouvé 28 graines. Il me reste encore 25 grammes à fumer, man. Il va y avoir combien de graines là-dedans, man? 300. Hé, hey, je prends une graine, là. Toutes les graines tombent. Je prends un petit Buds là. C'est pas fumable. Ça va fait... Ça être fait des flamèches. Tadamien, coulis ça, man. Hé, hey, vas-tu faire pousser? vais pas poussé euh, 300 plants. J'ai 28 graines en 3 grammes. Tadamien, ça n'a pas de crise de sens, man. Bon, on va être 200 graines. J'ai le droit à 4 plants. Jusqu'à temps que le go il renverse ça en cours. Là, on a le droit de faire pousser 4 plants depuis le 3 septembre. Mais là, le gars est en train de se battre, Si il veut rien savoir. On n'entend pas de nouvelles de ça, hein? Tu es en train de gagner, tu es en train de perdre. Temps passe, man. Je suis en dedans, Si j'étais m'acheter un set. De qualité, c'était bon. J'ai changé de cabane, j'ai dans une autre cabane, man. Le gars est armé, avec sa, sa veste par balle. Je pensais jouer à PUBG. Je suis tabarnak, man. Real life PUBG, man. Player unknown battleground. Oh, tabarnak, man. J'avais même pas de casque. J'avais même pas de casserole. Bro, j'étais fucking... J'étais juste habillé. J'étais juste habillé. Un peu plus, j'enlevais mon T-shirt pour être naked. Bro, man, je capotais. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a 60 sacs en face de toi. Une livre de pot dans chaque sac. Ça va entre 1000 et 2000 piastres du sac. Tu sais, il y a 160... Il y a 60 x 2, il y a 120 000 il y a 100 000 en face fait, de toi. Tu au bord du comptoir et tu ramasses tous les sacs de t'as cent C'est normal qu'il y ait un gars armé, mais ça fait bizarre, man. Tu, tu, tu te sens aux États-Unis, tu sais. Tu te sens vraiment, je suis à Las Vegas. Tu veux économiser de l'argent, tu peux pas te payer un voyage aux États-Unis. vos aux Indiens, man. J'ai jamais été au, à Las Vegas, mais... Même feeling, j'imagine, même feeling, t'as le gars armé. Les deux employés, c'est deux Québécois, man. Il n'y a pas d'Indiens, là, là, oublie ça Bissou, Il n'y a aucun Indien, man. Les autres, les Indiens, pas une cache, là, c'est. Deux Québécois, deux, ben, deux gars bien cool, man. Euh, ben, ben cool. Il y a un autre gars armé qui range, t'as la combien on convient, man. On est dans un cabanon, man, c'est gros de main Je te dis, comment c'est un deux gars armés? Ça, c'est le gars armé des cigarettes. Il y a un gars armé pour les cigarettes, puis un gars armé pour le weed, puis le gars armé des cigarettes était venu acheter un, une fiole de weed, man. Je sais pas, man. Le, le gars, il est fini. Il est fini barel avec un gun. Je sais pas, man. Je, je sais pas. C'est pas ça que j'ai vu. Il est quand même venu acheter quelque chose. Je sais pas, man. Vas tu vas-tu le consommer sur, dans tes lieux de travail? Non, non. Tu veux du piquant dans ta vie? Hein? Va pas acheter. Va juste regarder, man. T'as le droit de regarder. Tu débarques de ton char. C'est tout des Québécois, là. C'est tout du monde comme toi et moi, man. Mais t'as des... Ouh! Des petits frissons, là, tu sais. Tu sais, des petits frissons. Quand tu vois un gun, là, Pas habitué à ça. Moi, gun, j'ai, je, je... Je vois ça juste dans mon jeu vidéo, tu sais. Mais là, mon nom, c'est plein de graines, man. Tu penses-tu vraiment que dans l'échantillon, il y avait des seeds de graines? Cet échantillon-là que j'ai acheté, là... C'est pas ça, là, tu sais. Tu sais, c'est quoi tu fais, là, man? Tu me vends des affaires, puis c'est même pas ça. Man, ta réputation va dropper, de gros. Tu sais, c'est quoi tu fais, là? Je comprends pas, man. Je comprends pas, man. Ils ont tout rénové. Ça fait à peu près deux mois. Tu rentres là, on dirait que ça fait dix ans que ça n'a pas été rénové, man. C'est... pourtant si, il n'y a pas de vandalisme, là, man. Il n'y a pas de... de, de... Il y a un bas des gardes, là. Il n'est pas armé, Il y a un bas des gardes, c'est surveillé. Mais s'il manque des affaires, ça cassé, arraché, je sais pas, man. Il y a des pots qui sont vides, man. Tu manques de weed, de gros. quest Remplis-moi ça, man. Il manque plein Il manque toutes les affaires de concentré, je sais pas, ça, bro. Je sais pas, ça, je regarde. Mais le cannabis, man, il n'y en avait plus, si. Goûte le pain. Pince à pain sapin. Citronné, pain sapin Bouge <coughs> pas un gros gars, de sativa là. Il euh, est bon. Il est bon. Il n'y a pas de cardio-finale, Il n'y a pas un goût dégueulasse Il est très bon. Il est bon. Et tu peux pas avoir un goût de gazi dans un sativa. Ah, J'espère que je ne me trompe pas. J'espère que je me trompe pas. Si je me trompe, dites-moi-le. Merci. <coughs> Merci, là. Euh, mes goûtes citronnés, mais pince sapin aussi. Là. Il brûle bien. Il brûle bien, euh, les cocottes, vraiment un cannabis de qualité, cette autre, euh, pas de feuilles, pas de fond de sac, bien givré, euh, ça a son prix et, euh, et très bien, ok, euh, des fois on dit souvent oh, c'est trop cher pour la qualité, hein? ça, ça arrive qu'on dit ça souvent avec tweed, c'est trop cher pour la qualité, même si on n'aime pas l'arôme, on peut comprendre qu'il y a certaines personnes qui peuvent aimer les arômes de tweed, les arômes de canopie, mais on parle de qualité. Quand on parle du prix, c'est pour la qualité, hein. Fait que s'il y a d'autres produits de cette art qui arrivent à la SQDC, euh, ben je vais les essayer. Je vais être euh, même excité d'ouvrir le contenant. Hein? Euh, quand j'ouvre un produit de Twitch, j'ai aucune excitation. On sait à quoi s'attendre. Toujours un arrière-goût très différent, là. Euh, de Tweed, le Canopy. Euh, mais quand on roule un produit Broken Coast, un nouveau produit San Rafael, euh, un nouveau produit de Grell. S'il y a d'autres produits de 48 Nord aussi, pour le prix, euh, on peut être un petit peu euh, euh, excité un peu avoir euh, un peu d'adrénaline, Parce qu'on sait qu'on va avoir un produit euh, de qualité par rapport. Euh, un produit de qualité par rapport au prix. Même avec euh, Soleil, là, Soleil, euh, Good Supply, des produits en bas de 20$, là, euh, moi, je suis excité de voir ce que j'ai pour 18-19$. Euh, donc, je te laisse là-dessus. Donc, cette hôque, euh, c'est très bien. C'est très, très bien. Euh, euh, je te parle plus de la compagnie cette hôque que du jangui en tant que tel. Mais c'est vraiment le produit, le premier produit de cette hôque à la SUDC. Euh, donc vraiment une compagnie à, à, à continuer à vérifier. Donne un pouce s'il te plaît, ajoute-toi un t-shirt et puis euh, merci à tout le monde qui m'encourage. À la prochaine. Ciao!